voudrais prendre deux épisodes donc qui ont beaucoup euh, été utilisés par les activistes de santé pour montrer les risques des politiques euh, anti-contrefaçon et donc c'est en fait il y a eu une série entre 2008 et 2011 2012 il y a eu une série de saisies qui ont été opérées par euh, par les douanes euh, donc européennes en l'occurrence hollandaise euh, sur des sur des marchandises pour, au motif que c'était des marchandises contrefaites. Et en réalité, donc ce que, ce que la suite des événements a montré, c'est que ce n'était pas vraiment des marchandises contrefaites. donc Dans le premier cas, c'était euh, une, une cargaison de, de l'osartan potassium qui venait mmh. donc d'Inde. Euh, et qui était, euh, était dirigé vers le Brésil. Et en fait, l'Ozartan le, le, Potassium n'est breveté euh, ni en Inde ni au Brésil. Donc, c'était une marchandise qui, qui était produite par, par une industrie, euh, par une firme indienne et qui circulait tout à fait librement entre l'Inde et le Brésil, mais qui passait par, euh, par les douanes, euh, enfin, qui passait sur le, le territoire européen. Euh, et donc, au moment où euh, les, la marchandise est retrouvée euh, en Europe, en Hollande, le propriétaire, de, non, un appel anonyme a été passé euh, aux douanes hollandaises qui leur disaient nous, on suspecte que euh, cette marchandise qui est censée venir d'Inde et aller au Brésil va être euh, euh, divertie sur le territoire européen. Et si il se trouve qu'en fait elle est brevetée sur le territoire européen et du coup à partir du moment où elle se retrouverait sur le territoire européen euh, elle serait considérée comme une marchandise contrefaite et donc sur la base de cette dénonciation anonyme les marchandises ont été retenues pendant plusieurs semaines euh, jusqu'à ce que le fabricant euh, indien puisse apporter la preuve que réellement il avait bien l'intention d'envoyer sa marchandise au Brésil et non pas dans un pays européen et donc du coup là c'était sur la base d'une dénonciation les douanes européennes ont considéré que la marchandise pouvait être contrefaite parce qu'en fait la contrefaçon c'est pas en nature c'est c'est un, une caractéristique qui est aussi liée au territoire sur lesquels sur lesquels les marchandises circulent et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu d'autres cas comme ça, et ce n'était pas toujours les mêmes responsabilités, ce n'est pas toujours des dénonciations anonymes. Dans un autre cas, c'était une, une cargaison d'amoxicilline qui circulait. Et de la même manière, l'amoxicilline, c'est une molécule qui n'est pas, pas brevetée, qui est susceptible d'être génériquée, donc il n'y avait aucun problème. Elle devait aller de l'Inde à Vanuatu, celle-là, si je me rappelle bien, donc, c'est assez fou déjà de se dire qu'une marchandise qui va de l'Inde au Vanuatu passe, euh, passe par l'Europe. Même ça, c'est un problème aussi euh, qui est lié à, à cette organisation logistique. Et donc, quand elle est arrivée en, quand elle est arrivée en Europe, le douanier a pensé que euh, le, le terme d'amoxicilline en fait, c'était euh, une manière de, de contrefaire le, le, le nom de marque qui est l'amoxil donc qui est le médicament euh, possédé par GSK, si je me souviens bien. Mm -hmm. Et donc pour lequel GSK est le seul détenteur des droits. Donc il y a eu encore une fois une retenue, une saisie de la cargaison au motif que c'était probablement une contrefaçon d'Amoski. Alors en fait, c'est la marque et pas le brevet qui est. Et qui et puis c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, enfin dans un cas il y a une dénonciation, mais dans l'autre cas c'est en fait c'est le c'est le l'initiative personnelle des douaniers. Donc moi j'ai j'ai pas réussi à à avoir des informations de première main là-dessus. Ça c'est des c'est des cas que j'ai vu passer, qui étaient relayés par par les activistes avec qui j'étais en contact, mais je n'ai pas réussi à contacter les douaniers qui étaient concernés. Mais mais c'est vrai que c'est un travail enfin qui est super intéressant parce que ça montre que en fait, le, la nature des médicaments elle est aussi complètement sujette à des circulations qui sont, elles, contingentées par, euh, par l'Organisation mondiale du transport. Qu'est-ce qu qui fait que c'est moins cher euh, pour, pour les quand on de faire passer leurs leur marchandise par, par l'Union européenne plutôt que par n'importe quelle zone euh, parce qu'il y a un hub de transport qui est particulièrement développé, etc. etc. Mais du coup, ça les soumet à certaines formes de contrôle et à un pouvoir qui est euh, qui est évidemment euh, porté aussi par des intérêts industriels. Quoi.